Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les rogues donc l'histoire tout simplement de ce qu'on appelle les voleuses ou les éclaireuses puisque vous pourrez trouver différents noms et on va revenir dessus alors j'ai pas choisi, ce, pas choisi ce, ce, cet artwork au hasard hein, pour, faire, pour servir de fond mais on y reviendra après, du coup... Parlons un petit peu de cette classe qui a été annoncée pour Diablo 4 euh, qui est une classe au final assez vieille parce qu'on pourrait se dire bah oui c'est une nouvelle classe, Rogue etc c'est la quatrième euh, classe d'annoncée pour Diablo 4 et c'est vrai que euh, la plupart, alors malheureusement ça c'est, je, je vais vite le critiquer on va vite enlever ça et ensuite on en reparlera mais c'est vrai que les, vol enfin, donc les Rogue en anglais euh, c'est tout simplement la classe qui était à l'origine l'une des trois premières jouables de Diablo 1 j'y reviendrai après puisque bah du coup l'un des personnages assez importants de Diablo 1 et de Diablo, un peu moins dans Diablo 2 c'est une Rogue et à l'époque eh bien la trad n'était pas faite parce que Rogue c'est un nom qui est Très compliqué euh, à traduire en français, parce que ça veut dire pas mal de choses. Hein. Ça peut être le malandrin, le voyou, euh, le, le bagarreur, le... enfin, il peut y avoir plein de petites. Euh, le voyou, le. <rire> enfin, le plein, plein, de, plein de termes assez ridicules d'ailleurs, souvent. Et c'est. j'avais fait une vidéo sur les classes d'ailleurs de Warcraft, puisque c'est le même principe. Euh, la classe rogue pour euh, World of Warcraft, bah, la plupart des gens le connaissent sous le nom de voleur. Alors pourquoi ça passe sur Warcraft et pourquoi ça ne passe pas sur Diablo Alors déjà, bah, pour Warcraft ça passe pas tant que ça, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Mais pour Diablo, bah le problème, c'est qu'il y a déjà un gros souci de trad. Puisque euh, je vous laisserai probablement dans la description, et si c'est pas fait, n'hésitez pas parce que c'est potentiellement un oubli, mais la, la description avec le trailer de la rogue. Au final, il y a un gros souci, puisque c'est même ridicule en français, puisque en anglais, bah du coup, elle dit que justement, elle est. Euh, elle. Euh, dans, dans, ses dans ses différentes missions, dans ses différentes attributions, elle parle du fait qu'elle assassine, qu'elle vole, qu'elle euh, cambriole, vous allez me dire c'est un peu pareil, et je crois qu'il y a un autre truc en mode... Euh, elle, euh, elle espionne, elle infiltre, et du coup à la fin elle dit je suis une rogue. I am a rogue. Et le truc c'est que du coup en français bah, c'est complètement con parce qu'elle dit bah, je vole, j'assassine, j'infiltre, etc. et à la fin je suis une voleuse. Bah non, tu viens littéralement de dire que tu faisais d'autres choses que voler. <rire> donc ça rend complètement con. Et l'autre point est encore pire, parce que, euh, bien en français, donc ça a été traduit « voleur », je pense que euh, la trad, c'est pas emmerdé. Je sais que la trad, des fois, c'est un peu euh, bordélique. Et ça m'étonnerait pas que la trad ait fait « Ah oh, bah, ils connaissent voleurs d'en haut, WoW, ouais, on va leur donner voleur. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, euh, là-dessus, ça, ça, prend... ça c'est vraiment pour moi des, des, des, des guignolos, parce que bah, le livre de Tyrael... Des rogues et en français, ils les ont nommé les éclaireuses. Et en soi, les éclaireuses, bah, je trouve ça très intéressant puisque c'est vrai que euh, l'idée c'est qu'elle parcourent un petit peu le monde. On reviendra sur l'histoire des rogues après, mais le, le mot éclaireuse indique qu'il ya justement beaucoup plus de choses dans leurs attributions que juste voler. Donc, le terme voleur pour moi, c'est une trad à la, à la ou en mode, eh, ah ben on va vous donner ça de toute façon ça va faire rien. Enfin, ça, les gens connaissent tout ça, tout ça, eh, mais c'est pas ça, rogue en fait, et bon. Voilà, c'est un, un petit peu un souci à mes, à mes yeux. Mais en tout cas, voilà, c'est l'une des trois grandes classes de Diablo 1 qui, du coup, est réutilisée pour Diablo 4 puisque Diablo 4 essaye de s'appuyer un petit peu sur le passé euh, comme j'en parle dans mes autres vidéos sur Diablo 4. Du coup, allons un petit peu justement sur ce qui est euh, les rogues parce que c'est l'une des classes iconiques de la licence Diablo, évidemment, puisque c'est l'archétype un petit peu agilité, les, les persos qui sont capables de euh, virevolter, de faire des acrobaties, de tirer à distance, de lancer, d'activer de, de, des pièges et tout. Donc, c'était un peu la classe... Dans les trois grands archétypes de Diablo 1 vous aviez les combattants, euh, le sorcier et en gros l'agilité, la, la, enfin tout simplement la, la voltigeuse et c'est exactement ce qu'est la rogue. Revenons un petit peu justement euh, sur ce que sont les rogues d'un point de vue histoire puisque il faut rappeler j'ai fait une vidéo sur Cassia et les Amazones si jamais vous voulez en, en complément euh, de, cette propre, de cette même vidéo puisqu'en fait eh bien, les Amazones et les rogues ont un passé commun très imbriqué. Donc, vous m'entendrez pas beaucoup parler de, <rire> de voleuses, hein, évidemment. Euh, donc, les Amazones Ascari de Scovos euh, sont tout simplement. Donc, les Scovos, c'est tout simplement l'archipel euh, qui est situé au sud de Sanctuaire, donc euh, qui ressemblerait un petit peu à la Méditerranée avec plein d'îles, etc. Et du coup, eh bien les Amazones sont. Je ne veux, veux pas vous refaire un grand laïus encore une fois et la vidéo, mais globalement, en gros, c'est une nation assez euh, riche, assez fière et surtout basé sur euh, le, le, le, pas, pas, je pas la loi martiale mais basé sur le combat avec un ordre extrêmement clair avec un système de caste et du coup les amazones sont des fières combattantes qui protègent leur territoire euh, des différentes intrusions démoniaques ou des intrusions des autres nations euh, ils ont également ce... malgré ça on pourrait se dire bah du coup ils sont assez isola isolationnistes et tout pas du tout, ils sont malgré tout enfin les, les amazones sont malgré tout très ouvertes sur le commerce extérieur et du coup elles envoient des patrouilles un petit peu par delà le monde euh, donc justement par ce système de commerce elles ont fondé des comptoirs un petit peu partout dans Sanctuaire, bien sûr sur les côtes hein, évidemment, et qui servent du coup de base avancée pour les flottes euh, Ascari hein, Ascari je rappelle c'est les Amazones ou tout simplement, et eh bien euh, leur servir aussi d'échanges à la fois commerciaux, euh, de, de base de rapprovisionnement, mais également euh, tout simplement de points euh, d'information. Hein. On le sait souvent, les comptoirs commerciaux, les ports, etc. C'est l'endroit où également euh, les, les infos circulent beaucoup, et du coup, et eh bien elles puissent avoir des informations par-delà le monde pour connaître un petit peu la géopolitique, etc. Ce qui servira à la fin, évidemment, les Ascaris dans la protection de leurs îles. Donc elles sont euh, là-dessus, elles ont toujours eu. Euh, elles ont toujours eu, voilà, un œil assez ouvert sur ce qui se passe par delà le monde, et la plupart de ces groupes d'Amazon qui s'installent dans ces comptoirs commerciaux, petit à petit, vont devenir, vont coloniser donc certains endroits, et ça va être en fait tout simplement le, la base, le fondement justement de la création des rogues par la suite, puisque ces colons fondèrent, la, enfin certains de ces colons, pas tous bien sûr, mais certains de ces, de ces colons. Je sais pas, les, les colons féminins, je ne connais pas, donc je dis colons tout simplement. Mais évidemment, ce sont des femmes exclusivement, puisque ce sont des Amazones. Euh, elles fondèrent la sororité de l'œil aveugle. Alors la sororité de l'œil aveugle, elle a pas mal changé en termes d'icônes. Je vous mets les deux ici. Donc en gros, vous voyez une espèce de grand œil avec une espèce d'aura autour de l'œil et une espèce de clé qui descend. Euh, alors... Là vous avez la vision de Diablo 4 et à droite vous avez la vision euh, donc euh, le, le symbole de la sorité de l'œil aveugle dans euh, le livre de Tyrell. Et au final, c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu étrange. Enfin, elle a un peu changé. On reconnaît l'œil. On, on reconnaît, on va dire, l'aura, etc. Mais c'est vrai que ça fait vraiment une sorte de crucifix euh, dans Diablo 4. Peut-être que ce sera expliqué pourquoi le, le, le logo a un petit peu changé. Mais ça se trouve, c'est juste cosmétique, hein, bien entendu. Euh, en attendant, du coup, la sororité de l'œil aveugle, c'est tout simplement une garde d'élite ayant à récupérer un artefact légendaire. L'œil aveugle. D'où le nom de la sororité, bien entendu, de l'œil aveugle. Donc on verra. Est-ce qu'il y aura une explication sur la, la, le changement de design c'est possible que non, hein. c'est possible que juste avec bah, le temps, hein, le, le, le symbole change, ce serait pas forcément déconnant. Euh, du coup les rogues, comme on l'a dit, sont donc à l'origine des amazones restées loin des îles de Scovos. ce qui explique également bien sûr ces traditions matriarcales avec l'idée d'une sororité, puisque bah, les amazones c'est exclusivement féminin, Et eh bien, le, la sororité va garder euh, cette, cette, euh, cette ascendance commune, et du coup eh bien, on va rester sur une sororité donc avec des Amazones à la base qui servent de, de, je de fondement à cette guilde, mais par la suite, euh, justement, c'est ce qui explique aussi la puissance et l'agilité martiale héritée de la, de la civilisation Ascari, hein, des Amazones, et cette volonté justement de voyager, de combattre euh, les menaces, de récupérer des informations et d'essayer de protéger un petit peu le monde et euh, leur, euh, leur patrie et tout simplement euh, leur savoir, leur héritage, etc. Donc ce sont des colons. Amazon qui se sont retrouvés euh, assez loin de leur patrie et qui ont choisi eh bien, de protéger justement notamment l'artefact l'œil aveugle. Alors les sœurs vont fonder leur quartier général dans, un, dans ce qu'on appelle le Fort de la Porte. Alors c'est quoi le Fort de la Porte C'est tout simplement en gros hein, c'est ce qui va devenir le monastère dans Diablo 2. Donc c'est situé à l'est du camp Duras. C'est tout simplement un fort qui est resté en ruine depuis, da, depuis la fondation de Westmarch euh, par Rakis. Euh, allez voir la vidéo peut-être sur euh, les croisés, ça vous donnera un petit peu plus d'idées de, de, concernant ce qui s'est passé avec, euh, avec Rakis, devenant ainsi le monastère de l'œil aveugle. Donc l'idée c'était que c'était une des premières bases avancées que Rakis avait fondé dans, dans son exode de l'est, du Kégistan vers l'ouest, avec la, justement la construction de, du, de la nouvelle nation qui est Westmarch et donc, du coup comme il ne se servait plus vraiment de ça, et eh bien les rogues, enfin les futurs rogues, ont récupéré ce fort et en ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui le monastère, devenant du coup le monastère de l'œil aveugle, évidemment. Elles recueillirent donc, en plus d'être des Amazones, elles vont aussi recueillir également les femmes de tout horizon qui cherche un refuge ou un but dans leur vie. Alors, dit comme ça, ça a l'air sympa, mais en fait, l'idée, c'est quoi C'est justement, il euh, y a un côté euh, extrêmement, enfin, euh, j'allais dire féministe, un petit peu, mais hein, évidemment, puisque, en gros, l'idée, c'est que s'il y a des femmes battues, des veuves qui ont perdu leurs enfants, etc., dans des attaques démoniaques, ou juste qui ont été attaquées par des bandits et qui ne savent plus quoi faire, euh, certaines, bah, justement, ont été... Euh, Victimes de, de leur mari ou quoi que ce soit Et eh bien elles peuvent tous se réfugier Au monastère de la sororité de l'œil aveugle Et euh, certaines vont du coup bah, Comme on l'a dit chercher un but dans leur vie Et du coup il va y avoir aussi cette espèce De, de, de comparaison, cette espèce de, de Distinction de classe, même si c'est pas vraiment des classes Mais au sein de la sororité de l'œil aveugle On va reprendre un petit peu l'idée des classes, des amazones Avec d'un côté les prêtresses, de l'autre côté euh, les, euh, les guerrières, donc les amazones justement J'aurais dû dire Askari au départ. Et au final, eh bien, on va avoir un petit peu ce même, euh, ce même système avec du coup les rogues combattantes et les prêtresses de euh, l'œil aveugle qui vont justement être un petit peu la base, euh, la base pensante pour pouvoir justement guider les flèches et les javelines des rogues. Donc c'est là où justement les rogues vont être conçus et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que des Amazones dans l'ordre de la sororité de l'œil aveugle puisque maintenant elles accueillent et c'est comme ça qu'elles ont pu garnir leur rang avec des femmes venues de tout horizon. Alors pour le coup, on va parler d'un personnage probablement le rogue le plus connu puisqu'il s'agit de la rogue de Diablo 1, donc l'éclaireuse de Diablo 1, à savoir Morena ou Morena, vous la prononcez comme vous préférez, une des éclaireuses de l'œil aveugle qui justement eh bien, euh, est très connue pour ses actions dans la chute de Tristram, dans l'histoire de Diablo 1, euh, vidéo sur Diablo 1 si jamais vous avez envie d'en savoir plus, et également la vidéo sur Léoric. Euh, donc elle va avoir un rôle extrêmement important dans ces événements, puisque elle va, euh, enfin, suite à la montée au pouvoir de Diablo à Tristram et la descente aux enfers de la famille euh, de Léoric, la famille royale du camp Duras, eh bien, morena va faire, partir, va faire partie des trois grands aventuriers qui vont rejoindre euh, justement euh, le groupe pour pouvoir attaquer, vaincre Diablo. En l'occurrence, ce qui est super important, c'est qu'elle y va pour, pour différents. Elle y va pour une raison importante puisque elle est envoyée par le, la sororité pour justement combattre les forces des ténèbres, mais bien sûr elle y va aussi pour la gloire et le butin, mais c'est avant tout en tant que représentant des, de la sororité, donc c'est quelque chose d'assez important. Encore une fois dans la lutte contre les forces ténébreuses, tu as cet aspect là, on va dire on a cet aspect là, justement encore une fois un petit peu à l'image des Amazones de la défense contre les forces des ténèbres et du coup ce rôle un petit peu de gardien de l'humanité. Euh, ce qui va être super important puisque Morena va lutter contre euh, les sbires de Diablo au sein de la cathédrale euh, de Tristram mais également dans les catacombes, les profondeurs de, de, de, de la cathédrale. Et elle sera du coup aux côtés d'Aidan, hein, le fils de Léoric et le chevalier, celui qui incarne qui représente le chevalier. Et enfin Jazret ou Jazres comme vous, comme vous voulez qui euh, est tout simplement le sorcier donc les deux grandes classes en dehors de Rogue, Dieu de Diablo. Euh, et c'est avec ses deux compagnons et eh bien que Morena va réussir à finalement vaincre Diablo, je vais essayer de passer out puisque bah, encore une fois j'ai fait la vidéo sur Diablo 1 hein, donc je vous laisse aller la voir et plus elle va combattre, plus elle va s'enfoncer en fait l'idée de façon de Diablo 1 c'est que plus elle s'enfonce dans les catacombes plus en fait il y a une, une sorte de représentation bien sûr des enfers puisque bah, plus elle descend plus elle est confrontée au mal incarné, au mal absolu et du coup et eh bien ça va aussi la transformer petit à petit en combattant les démons elle va petit à petit euh, perdre un peu de son humanité et devenir de plus en plus ce qu'elle a juré de combattre et ce qu'elle a juré d'affronter. Elle va s'enliser petit à petit dans la folie et le désespoir et en, finalement en combattant Diablo, elle va réussir à vaincre Diablo. Mais cela faisait aussi partie potentiellement d'un plan de Diablo de faire tomber justement ses grands, euh, ses grands héros et au final... Comme ses compagnons, Morena va être changée à jamais, puisque Aidan va devenir. Il va s'enfoncer du coup la pierre d'âme de Diablo dans la tête en essayant de sauver son petit frère et d'essayer de sceller justement Diablo dans son corps. Ça va échouer évidemment. Il va devenir du coup le rôdeur noir, ce qu'on appelle le rôdeur noir. Morena va petit à petit passer du côté obscur et se transformer en ce qu'on appellera Blue par la suite. Et. Jazrette lui, euh, lui, va devenir tout simplement l'invocateur. Donc le réceptacle de Diablo va euh, s'échapper, va partir vers l'est, hein, le, le Rodeur Noir, ce qui va amener les événements de Diablo 2. Et au final, eh bien, Morena va également faire de même en repartant du côté de la sororité, du côté du monastère de l'œil aveugle, vers ses sœurs, sauf que quand elle revient, elle semble être changée. C'est pas quelque chose, c'est pas une corruption qui, va se, qui se fait instantanément. Elle devient pas, Blue Draven, elle devient petit à petit, mais au final, elle est déjà tombée au, aux mains des forces des ténèbres. Et quand elle revient parmi ses sœurs, la plupart la trouvent changée, même si bah, ils l'acclament un petit peu, puisqu'elle bah, est la sauveuse de Stristram. En l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que justement l'obscurité qui est en elle va, va, va avoir de cesse de grandir, et finalement, eh bien, ça va la pousser dans les bras de pas n'importe qui, parce qu'on on pense souvent à Diablo, vu que euh, Aidan, lui, est tombé au, au, dans les, sous le contrôle de Diablo. Alors, c'est pas tout à fait précisé. Il est possible que Morena, du coup, soit tombée dans l'influence dans de Diablo, évidemment, mais au final, ce qui est certain c'est qu'elle tombe sous l'influence d'Andariel. Alors évidemment Andariel et Diablo sont, euh, sont alliés dans Diablo 2, dans les événements Diablo 2, mais au final canoniquement c'est Andariel qui est euh, la, la chef on va dire de Morena. Donc les liens sont un petit peu compliqués puisque bien sûr ça peut être Diablo, mais ce qui est cool c'est que bah, Andariel a enfin un rôle important à jouer, on va en reparler d'Andariel puisque euh, non loin du monastère, Andariel va lui donner des ordres, va lui donner ses instructions et du coup elle va euh, tâcher de euh, recruter, de lever une armée pour Andariel et du coup aussi pour Diablo et les seigneurs et les, et les démons et au final eh bien, elle sera son agent exécuteur en tuant euh, les différentes euh, rogues qui sont envoyées en éclaireuse. Je, le, mot, le choix de mot est peut-être un peu raté, mais du coup, qui, vont, qui sont envoyés en éclaireuse par euh, assez loin euh, du monastère, elle va commencer à, tout, à les tuer. Elle va également euh, tuer les habitants qui sont dans les, euh, dans, dans les parages, et elle va aller dans les cimetières, histoire de ressusciter euh, certains des morts, afin de lever encore une armée de spectres et de squelettes. Euh, ça, c'est vachement important, puisqu'elle va semer la mort dans la région, ce qui va pousser les rogues à comprendre en fait que l'une des leurs, est devenu Bloodraven et va justement eh bien, chercher à combattre. Et encore une fois, il faut qu'on parle, si on parle des rogues, on est obligé de parler d'un personnage extrêmement important que je viens d'évoquer, c'est Andariel. Andariel qui est l'un des sept démons primordiaux, hein, l'une des, des têtes de Tatamet, et qui est tout simplement d'ailleurs la reine des démons, la reine démoniaque. Et c'est elle qui va s'allier encore une fois avec Diablo 2, enfin euh, pendant Diablo 2, euh, avec Diablo, hein, du même nom, et, et du coup ses frères, donc euh, Bâle, et, Mephisto, et justement, et eh bien, elle va aider vers son voyage dans son voyage vers l'Est, et elle va corrompre tout simplement la sororité de l'œil aveugle en les retournant contre, euh, contre eux-mêmes, et contre le monde qu'elles qu ont juré de protéger. Les rogues, au final, c'est une sororité, une guilde qui est assez importante dans le monde, et qui est capable de rivaliser, de protéger le monde. C'est pas pour rien aussi quand Daria et Diablo ont choisi de les retourner, c'est quand même une force euh, qui n'est pas. C'est pas une force ridicule du tout. Et elle est la demoiselle d'angoisse. Et du coup, elle va essayer en, en son sein, on va dire, de corrompre justement les rogues, hein, les éclaireuses, et en faire ses sbires. Certaines rogues vont même devenir des succubes par la suite, et devenir des, des vaisseaux, vont devenir des, des avatars, des catalyseurs des différents démons d'Andariel, notamment principalement des succubes. Euh, ce qui va provoquer petit à petit la ruine de l'ordre, hein, tout simplement, des, des éclaireuses, hein, la, la, la ruine de l'ordre des rogues, la sororité va être, va être corrompue de l'intérieur et va commencer à se, à se détruire de l'intérieur et Akara qui est du coup la chef tout simplement de la sororité de l'œil aveugle donc Akara c'est la grande prêtresse de l'œil aveugle et le chef spirituel de la sororité mais aussi le chef politique c'est celle qui donne les ordres etc euh, elle ne tombe pas sous l'influence d'Andariel et c'est justement elle qui va choisir de quitter le monastère avec certaines de ses gardes et la plupart des rogues qui restent euh, saines d'esprit et elles vont monter justement ce qu'on appelle le camp des rogues, donc le camp tout simplement de Diablo 2, où vous allez commencer l'histoire. Akara, c'est... Alors attention à ne pas confondre d'ailleurs Akara et Akarat, même si bien sûr il y a un lien. Akarat, c'est le fondateur de l'église du Zakarum, là où Akara, c'est la prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Mais si vous avez vu la vidéo sur Zakarum et du coup les, les croisés, vous savez que Akarat était un représentant de la lumière, etc. Et en fait, le, la sororité de l'œil aveugle, alors on n'est pas encore tout à fait sûr de tout puisque c'est souvent des rumeurs et autres qui sont évoquées en jeu donc il faut voir la véracité de ces événements mais l'artefact la, appelé l'œil aveugle aurait un lien justement avec les anges et serait justement du coup une espèce de relique de la lumière et la lumière serait représentée par les anges donc... Vidéo sur les Amazones également puisque j'en reparle. Euh, mais en gros du coup c'est pas pour rien à mon avis que le choix de, de mots soit, soit utilisé. Akara par rapport à Akarat puisque les deux représentent un petit peu la lumière. Même si c'est pas la même chose techniquement parlant. Donc Akara va justement faire appel tout simplement. Elle va essayer de rebâtir l'ordre et essayer de lutter contre l'influence d'Andariel et du coup de Blue Draven. Et ce qui fait eh bien tout simplement qu'elle va... Qu'elle va demander, elle va faire appel à des aventuriers, les aventuriers de Diablo 2, qui, qui euh, prennent en compte par exemple Cassia, Xul, euh, ou, même, euh, ou même tout simplement, enfin après on les connaît pas tous, ils n'ont pas tous des noms, j'espère qu'ils les en auront plus tard, mais du coup euh, Cassia par exemple et Xul vont, euh, faire, vont euh, accepter l'appel et vont sauver tout simplement euh, la sororité en détruisant finalement Andariel. Une bonne fois pour toutes, alors une bonne fois pour toutes c'est des démons, hein, donc ils reviennent, mais euh, elle va être euh, mise hors d'état de nuire, ce qui va permettre à Akara de rebâtir la sororité de l'œil aveugle et surtout de reconstruire le monastère qui avait été corrompu euh, jusqu'au bout. Alors ça c'est dit dans le livre de Tyrell, on sait qu'elle a réussi à euh, rebâtir l'ordre, le problème c'est qu'il y a les événements de Reaper of Souls, évidemment de Diablo 3, où le monde va euh, recevoir la visite de Maltael et ses faucheurs d'âmes, et le truc c'est qu'il va y avoir des millions de morts pendant, cette, pendant cet événement qui n'est pas n'importe lequel. Et les événements de Diablo 4 se passent des années après, et dans l'idée c'est que bah, justement il faut réussir à reconstruire le monde après ce qui vient de se passer. Et les des informations que l'on a, dans Diablo 4, la sororité de l'œil aveugle a été détruite. Il ne reste, bien sûr il reste des survivants, mais globalement, euh, ils n'ont jamais réussi à survivre à ces événements-là. Akara, il y a de grandes chances qu'elle soit morte. On verra peut-être qu'on la verra Diablo 4, mais il y a de grandes chances qu'elle soit morte. Donc on sait que l'ordre a été démantelé ou tout du moins détruit entre Diablo 3 et Diablo 4. Ce qui a conduit les rogues à partir aller en exil et à vagabonder par de le monde pour trouver un but en petit groupe ou individuellement. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu les barbares, cette idée de protecteur du monde qui va. Qui vont tout simplement essayer de défendre le monde par rapport à, à une entité un petit peu supérieure qui leur a chargé de défendre, euh, de, enfin, de se battre contre les forces des ténèbres. Et un petit peu comme les barbares, eh bien, leur ordre a été détruite, d'ailleurs c'est aussi dans Diablo 2, et du coup eh bien, elles vont commencer à vagabonder. Alors les éclaireuses, les rogues vagabondaient déjà, mais c'était souvent pour enquête d'informations, de, de, de, enquête de connaissances pour savoir s'il y avait des, des sectes démoniaques qui s'étaient faites ou d'autres menaces qui pouvaient, euh, qui pouvaient peser. Au final, là, c'est vraiment l'idée de vagabond euh, parce que justement, ils n'ont plus. Euh, ils ont perdu leur foyer. quoi. Donc on aura probablement un arc et plus de détails dans Diablo 4 concernant, vu que les rocs sont là, on aura clairement probablement un arc euh, et des détails concernant la fin de la sororité, concernant ce qui s'est vraiment passé. Et du coup. Il, est fort, il y a de fortes chances, parce qu'on le sait, le retour d'Andariel a été confirmé dans Diablo 4, donc il y aura elle aura probablement un rôle dans l'histoire concernant notamment cet arc que j'évoque sur les rogues, et je dis un arc, un hein, arc scénaristique, hein, pas l'arc qu'elle tient dans la main, évidemment. Du coup, il y a de grandes chances voilà, qu'on qu en ait plus. L'histoire des rogues est fondamentalement en lien, en corrélation, avec ce personnage-là qui est un artwork officiel de Diablo 4, celui d'Andariel. Et comme vous le voyez, Andariel est dans un corps humain, rattaché, etc. Donc, il y a quand même, et comme vous le voyez, ça fait une espèce d'arc... Enfin, ça se trouve, en fait, Andariel est encore une fois responsable de la destruction de, de la sororité. Ou alors, justement, elle en est aussi... Elle a été une victime, peut-être qu'il y a eu un zèle. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais je pense qu'on aura probablement encore une fois un lien entre les rogues et Andariel dans les événements et dans la chute des rogues entre Diablo 3 et Diablo 4. Euh, petit point d'ailleurs pour conclure cette vidéo, petit point concernant les rogues de Diablo 4 puisqu'il sera possible de jouer des rogues mal. Ce qui n'a aucun sens d'un point de vue scénaristique. Comme on l'a dit, comme je vous l'ai évoqué juste avant, ce sont des Amazones, les rogues à la base. Et même si aujourd'hui on considère que ce sont des cousines des Amazones, puisqu'elles ont, avec le temps, elles sont but des Amazones à proprement parler, elles ont gardé la tradition militaire, elles ont gardé la tradition, on va dire, spirituelle des Amazones. Et cette volonté justement de recueillir des femmes qui euh, ont été battues, des femmes euh, victimes euh, de viols, victimes d'agressions, etc., pour en faire des. pour en faire des, des, des combattantes. Donc au final, d'un point de vue scénario, à l'heure actuelle, ça n'a aucun sens. Qu'il y ait des mâles rogues. Le truc, c'est que du coup, ils en ont parlé sur euh, les conférences de la BlizzCon 2021, enfin BlizzCon 2020-2021 du coup, euh, la BlizzCon Online, en disant justement que qu'il n'y aurait pas de gender lock, donc il n'y aurait pas tout simplement euh, d'exclusivité femme ou mâle pour des classes. Donc peut-être que c'est tout simplement du gameplay pour que bah, voilà, chacun puisse euh, faire comme il veut. Mais imaginez si Diablo 2 Resurrected arrive et tu puisses faire une Amazon, un Amazon mâle. Ça n'aurait aucun sens. Donc... Il y a deux possibilités, à mon sens il y a deux possibilités. Soit ils expliqueront que l'ordre a évolué euh, et que du coup bah maintenant justement que la sororité a été détruite bah, pour survivre elles ont dû donner leurs infos etc. à des rogues qui sont masculins, enfin des personnes masculines, ouais, tout simplement des mâles. Ou alors justement dire que ce n'est pas canon, ce n'est pas canonisé, ce n'est pas canonique et qu'en fait c'est juste une, une restriction de gameplay. On a une expérience un peu similaire dans World of Warcraft, dans l'histoire de Warcraft, avec les elfes de la nuit où il y avait vraiment euh, un système matriarcal avec des femmes qui commandent, qui décident et qui sont l'armée, et euh, le côté spirituel qui était plus basé sur les hommes avec le druidisme, etc. Arrive World of Warcraft, les prêtresses, on peut mettre des mecs prêtres, et euh, on peut mettre euh, des femmes druides. Et du coup, dans les elfes... dans les... dans dans la sororité des lunes et dans les sentinelles qui est un, un corps d'armée exclusivement féminin, eh bien il va y avoir des, des mâles. A euh, la base c'était juste c'était du gameplay qu'ils ont essayé de canoniser. Ça n'a aucun sens mais ils ont essayé de le canoniser. Est-ce qu'ils feront la même pour les rogues J'espère juste qu'ils diront, alors bien sûr le, le choix facile aurait été de ne pas le faire, tout simplement de, de genderlogue, justement de dire bah non c'est que des femmes les rogues. Maintenant on verra, peut-être qu'il y aura une explication, peut-être pas, faudra regarder ça avec, euh, avec beaucoup d'intention. Je préfère pas gueuler pour le moment parce que bah on n'a pas d'infos, donc euh, vaut mieux attendre d'avoir les informations. Même si c'est vrai que ça n'a aucun sens. Euh, donc en espérant que ce soit qu'ils aient appris de leurs erreurs, je dirais, à World of Warcraft, et qu'ils ils fassent pas la même. Donc soit ils disent bah, bah en, première, en première intention il aurait pas fallu l'ouvrir au mal. Mais à la limite s'ils l'ouvrent au mal, soit ils l'expliquent proprement et correctement soit tout simplement ils disent bah non c'est juste du gameplay pour que bah voilà des rogues on puisse mais bon je trouve ça dommage je trouve ça quand même un petit peu dommage enfin bon j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire court euh, pas parce que les rogues c'est pas une histoire importante mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup abordé avec l'histoire des amazones et je voulais que ça reste sur un format assez abordable Sachant qu'on risque d'en savoir beaucoup plus dans Diablo 4 et du coup le jour où on pourra, enfin le jour où je pourrai mettre la main sur Diablo 4 et avoir des informations supplémentaires, j'en ferai probablement une partie 2. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations ou autres. Ça fait un moment que je voulais, je voulais la sortir mais j'ai été un peu occupé à droite à gauche, donc voilà j'aime toujours autant bien sûr l'histoire de Diablo même si là c'est vrai que ça nous hype un petit peu pour Diablo 4 on attendra quand le jeu sortira on devra avoir beaucoup d'éléments sur les, sur les rogues donc hâte de lire ça parce qu'honnêtement les rogues je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant le, la, la sororité de l'œil aveugle c'est super cool le trailer avec les rogues était quand même méga, euh, méga stylé donc voilà euh, n'hésitez pas, euh, pour le moment il y a de grandes chances que je fasse euh, <rire> un druide et un rog personnellement euh, veillez d'ailleurs sur Youtube si jamais vous n'êtes pas encore abonné et autres, n'hésitez pas parce qu'en fait je vais probablement poser la question pour la prochaine vidéo, faire un sondage pour savoir laquelle, parce que celle-là n'était bah, bah, pas prévue à la base, c'est avec l'annonce justement des rogues à la BlizzCon que j'ai voulu faire cette vidéo, mais je continuerai à faire, notamment celle des barbares, j'ai un peu évoqué le fait que les, les rogues ont été reconstruites, ont pas mal de points communs avec euh, les barbares. Du coup, voir un petit peu ça euh, dans, euh, dans les sondages, justement. Est-ce que vous voulez voir l'histoire des, des barbares, l'histoire euh, des moines, etc., etc. Donc plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, dans le Nexus et à Sanctuaire, évidemment. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter.